Alors, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Samijé et je vais impacter une vie, une vidéo à la fois. Alors, merci encore une fois de vous être arrêté aujourd'hui pour regarder cette vidéo. Ça me fait un bon plaisir de vous retrouver. Et on est encore sur un épisode de 5 minutes avec Samijé. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du temps, de la fragilité de la vie et comment est-ce qu'on peut savourer chaque instant. Dernièrement, je regardais dans les nouvelles et il y a eu un accident ici à Québec où il y avait une mère, ses deux enfants et son père qui étaient dans leur voiture. Ils, attendaient, ils étaient au feu rouge, donc ils attendaient que ça devienne vert pour continuer leur destination, leur, leur trajet. Mais comme le destin l'a voulu, une personne qui avait trop bu, il était en état d'ébriété, a foncé tout droit vers cette famille là et les parents, la mère et le père de la mère sont morts sur le champ et les enfants sont morts à l'hôpital maintenant on est, of course, le père se retrouve seul il n'a plus de femme, il n'a plus d'enfant il, il y a une son beau père des journalistes sont allés faire une entrevue avec lui et une chose que j'ai remarqué c'est qu'il était très serein et moi dans ma tête j'étais comme comment il fait ça c'est à dire tu viens de perdre toute ta famille. Quand je dis famille, c'est famille bon, liée par le sang, par le lien du mariage. Tu viens de perdre ta femme, tes deux enfants, ton beau-père. Et si, il parlait tellement avec séné, sérénité, avec douceur. Quand il, il, il ressasse les, les pensées, J, je pense qu'il était content, peut-être heureux. Il savait au moins qu'ils ont eu une belle vie. Ils ont vécu de bons moments ensemble. Mais ils parlaient vraiment tranquillement. Et moi, je me disais, si j'étais à sa place, et Seigneur, j'allais péter une coche, je ne sais pas comment j'allais gérer la situation, mais je ne pense pas que ça allait être bien, en fait. Et dans la vie, c'est souvent dans ces moments comme ça qu'on prend le temps de et de dire, Oh, waouh, la vie, elle est courte. Hein? Aujourd'hui, je pourrais perdre mon père, ma mère, ou mes soeurs, mon conjoint, un, un proche qui m'est cher, un ami qui m'est cher. Dans ces moments-là, c'est là, là qu'on réalise à quel point il faut chérir nos relations. C'est à cet instant-là qu'on réalise à quel point il faut vivre pleinement. Pas la définition peut-être des jeunes pour dire que je n'ai qu'une seule vie, on ne vit qu'une seule fois et vivre bêtement, mais vivre sagement. Et comment vivre sagement C'est faire ce qu'on aime, Dire ce qu'on a envie de dire, aimer pleinement, pardonner et construire une vie à laquelle on sera fier même si on devait mourir aujourd'hui. Et même aujourd'hui, j'avais eu une chicane avec, avec une de mes soeurs et toute la journée j'étais comme un peu lourde en fait parce que je, dans ma tête j'étais comme écoute, si quelque chose se passe et pas là demain, est-ce que tu serais contente? Est-ce que tu vas, tu vas dire que tu as. Tenu, tu as gardé cette colère-là parce que oui, quelque chose de, de, de mal s'est passé, tu es énervé. Mais est-ce que c'est -ce est nécessaire de le porter en fait dans ton cœur? Est-ce que c'est nécessaire de marcher avec cette colère-là? On dit je ne te parle pas juste parce que je suis froide et puis arrêtons. Et j'étais vraiment confortable parce que j je sais que moi j'ai un tempérament assez fort. Quand je me fâche, je me fâche et puis basta, je veux bien entendre. Mais c'était lourd sur moi, donc même avant de me coucher, j'ai plus le temps, j'ai appelé mais mais déjà j'ai plus le temps, j'ai écrit un petit message pour dire ok je suis désolée, je ne veux pas qu'on dorme fâchée, mais ça m'a appris en fait d'apprendre à lâcher prise, la colère comme on dit c'est se faire mal aussi, tous nos sentiments sont valides, on, on est fâché parce que quelque chose de mal s'est produit, parce qu'on a été offensé, on a été, été blessé, mais s'accrocher à ça, c'est ça qui est, qui est toxique, c'est ça qui, est, qui nuit à notre avancement, qui nuit au, au progrès de nos relations. Donc en regardant tout ça, je me disais, vraiment, il n'y a aucune minute à perdre. Il y a beaucoup de personnes qui se sont couchées en se, en se disant, je vais faire ça demain, et ils ne sont pas levés. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas commencé des projets ou qui n'ont pas à... Ah, visualiser ou qui n'ont même pas concrétisé leurs rêves parce qu'ils se disaient « j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez d'équipement, j'ai pas assez de soutien, j'ai pas assez d'aide. » Il y a des excuses qui sont valables, mais qui peuvent être surmontées avec notre volonté et avec notre savoir-faire. La question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est « Est-ce que présentement dans ta vie, tu fais tout ce dont tu as envie »« Est-ce que présentement dans ta vie, tu es à un niveau où si tu devais mourir aujourd'hui, tu mourras en paix. Est-ce que tu gardes quelqu'un dans ton cœur présentement, cette personne que tu n'arrives pas à pardonner, cette personne à qui tu ne veux pas parler peut-être à cause de l'orgueil ou juste parce que tu ne veux pas être la, la première personne à dire « je suis désolé. ». Est-ce que tu as ce rêve-là que Dieu t'a donné, mais que tu as peut-être peur d'entreprendre parce que tu as peur que les gens vont te juger, tu as peur de ce que les gens vont dire, tu as peur peut-être de, peut de l'échec. Est-ce que tu es cette personne-là qui veut entreprendre, qui veut faire quelque chose, mais qui n'arrive pas parce qu'elle se dit, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de moyens, j'ai pas assez de, de, de support ou quoi que ce soit. Est-ce que si tu regardes ta vie présentement, il y aura des, des endroits qui vont te faire poser des questions, mais si tu devais mourir aujourd'hui. Est-ce que tu seras heureux Est-ce que tu seras satisfait de la vie que tu as menée Est-ce que tu seras content en sachant que j'ai vécu pleinement J'ai fait ce que je voulais, je me suis exprimé, j'ai vécu, j'ai aimé, j'ai partagé, j'ai laissé ma marque. Si ta réponse à cette question est non, alors je suis dans ce moment de revoir certaines choses. Dans la vie, on n'aura toujours pas complètement on n'aura toujours pas tout le nécessaire on ne sera peut-être pas parfait mais même les plus grands aujourd'hui ont commencé petit on a construit des pays aujourd'hui à cause d'une vision de quelqu'un on a des entreprises aujourd'hui nos téléphones cellulaires nos voitures à cause d'une vision de quelqu'un et oui peut-être ils ont eu emprunter de l'argent, à des copains, à de la banque, etc. Mais ils ont cru en leur ils ont cru en cette vision-là et ils ont foncé. Je vous dis, je t'encourage à faire la même chose. La vie, elle est courte, elle est très fragile, elle est précieuse. Et vraiment, passer des journées énervées, passer des journées dans des querelles, passer des journées dans des, des, des futilités, passer des journées à vivre au follement juste parce qu'on veut vivre follement au lieu de vivre avec intention, de vivre avec passion, de vivre avec bonheur, c'est le temps de changer ces choses-là. Je t'encourage t'encourager aujourd'hui, prends le temps de vivre, prends le temps d'être conscient de tout ce que tu fais, prends le temps de concrétiser tout ce que tu as envie de faire, même si ça va prendre dix ans, l'important c'est cette première marche-là. Tout bébé, avant de marcher, il va romper, il va glisser sur son ventre, avant de se lever et faire le premier pas tomber, faire le premier pas tomber, mais au fur et à mesure, il va prendre son élan et il va marcher comme un grand. Dans la vie, tout, tout est un processus, mais il est important que nous fassions nos efforts, que nous donnons notre 100%, toute notre énergie, toute notre concentration, tout notre savoir-faire, et faire les choses bien pour que quand on, quand on va quitter cette terre, qu'on le quitte paisiblement, qu'on dit repose en paix, que c est, c est ce mot-là vraiment ait tout son sens parce qu'effectivement, on repose en paix parce qu'on a accompli tout ce qu'on voulait. Même si on n'a pas terminé, on a commencé des projets, on a fait ce qu'on avait envie et on a mené à bout. J'espère que ce message a touché quelqu'un aujourd'hui. J'espère que ce message encourage quelqu'un à faire mieux, à vouloir mieux et à aspirer meilleur pour sa vie. Je vous souhaite tout le bonheur de vivre pleinement dans toute la joie, tout le, le bonheur et toute la paix possible. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de laisser vos commentaires et de, et de vous abonner. Comme je dis toujours, je suis là pour impacter une vie, une vidéo à la fois. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse. Bye!